Beso de, de matite, etc etc là j'ai un don un don de Cesti YT et donc là c'est parti pour le don et puis aussi au passage n'hésitez pas à vous abonner à liker à commenter à partager et à activer la cloche de notification ça me fait toujours plaisir et c'est très très important donc là, ah oui, nice, ok. Alors le don, ça va être quoi, les, les amis Ça va être quoi Eux, depuis quand des roses Ouais, pourquoi pas Deux roses Ouais. Pierre de l'Ende Ouais, ok. Ah, ok, c'est une tombe euh, quand, quand je meurs, ok. Hein D'accord, abonnez-vous. Abonnez-vous, coucou YouTube <rire> Ah, ouais Hein ah un, un full pêcheur ouais pourquoi pas 2, 3, 4 5, 6, 7, 8 potions d'invisibilité oh lolo. la 1, 2, 3, 4 24 pommes dorées oh la la 4 bâtons de dynamite ah ouais! Les virus du Nether. Tranchant 4, tranchant 4, tranchant 4, tranchant 4. Ok. Lame dorée. Non mais attends, non, non, non, non. L'impris. Ah ouais! Non mais sérieux. Merci beaucoup, 1 N'hésitez pas à vous abonner. Puis, n'hésitez pas à vous abonner à CSTYT. Je, je vais vous mettre euh, le. en haut à droite ou en haut à gauche, je ne me rappelle plus. Et oui, abonnez-vous de la part de Matite, car je, je suis sur Discord avec lui. Puis n'hésitez pas de rejoindre le serveur play.labocraft.fr. Puis là, bah... La Exo Golden recrute et la Yellow Star recrute. La meilleure faction au monde. Si vous faites un SHF top, on est top 2. Franchement, top 2. De... La Yellow Star, on est premier en top farm de la semaine. Franchement, c'est pas magnifique tout ça. Franchement, avec euh, 33 000 points, nickel. Allez, je vous le dis, à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao